Le système aéroportuaire francilien est constitué de trois aéroports, Paris-Charles de Gaulle, Orly au sud, ainsi que Le Bourget qui est un aéroport d'affaires. Les deux aéroports principaux sont Paris-Charles de Gaulle qui en 2013 a accueilli 60 millions de passagers et Orly qui a accueilli 28,3 millions de passagers. Avec ses 90 millions de passagers en 2013, le système aéroportuaire francilien est le deuxième au niveau européen après Londres. La hausse du trafic passager et fret des aéroports franciliens a des conséquences positives en termes de développement économique, comme la création d'emplois au sein de la plateforme et dans les zones d'activité attenantes. Mais ces impacts positifs sont à mettre en regard d'autres conséquences, notamment environnementales, sur la consommation des terres agricoles ou la hausse du trafic routier. Ces problématiques font de Roissy un territoire particulièrement stratégique pour le développement régional. C'est pour cela qu'il apparaît au titre de territoire d'intérêt métropolitain dans le SDRIF.